bonne journée, c'était bien passé, tout le, monde été, tout le monde a été content et je pense qu'on va bien dormir ce soir, on l'a bien mérité. Voilà. Bonjour. Là, aujourd'hui, jeudi 19 juin 2008, on part à Arras pour faire une journée de l'accessibilité avec plein d'associations, plein de gentils gens, et il fait presque beau. Il y a un petit peu de bouchon. Je pense que c'est un complot interplanétaire, mais on y arrivera quand même. On va y aller. Café croissant. Qu'arriver dans cinq minutes, on sera arrivé dans cette magnifique ville d'Arras. Tu suis la voiture grise là-bas, tu continues. C'est ça Ouais. Ça y est, on est enfin arrivé là. C'est un peu tôt, mais euh, ça va aller. Mais alors, Là, on va à la maison des sociétés pour rencontrer les participants et les former donc euh, à la journée, leur donner les kits et tout ça. Alors là, j'essaie d'installer la salle, notamment la banderole Jacques. On essaie de tout préparer. Euh, un petit moment de speed avant, euh, avant le début de la journée. Bon, on attend tous les volontaires, euh, euh, les volontaires d'unicité, euh, les internautes, euh, enfin les membres de Jaxel qui. Qui sont sur place euh, et des bénévoles des, euh, des associations locales euh, arasouaises qui agissent en faveur de l'insertion et de l'accessibilité. Moi je suis Véronique Des, je suis responsable de l'action sociale en région à Arras pour le groupe Tête -Bou. Je m'appelle Perrine, j'ai 21 ans et je suis en train de faire ma réunion collective pour faire mon service civil à Unicité. Je suis éducatrice du foyer de jeunes travailleurs. Le but c'est d'aider, de donner un peu de soi. Tout doit être accessible à tout le monde et que ce soit aux personnes valides ou invalides. Et c'est bien comme ça de mélanger qu'il y a une mixité sociale importante. importante.com, c'est important d'en faire partie. Là il faut que tout le monde parte, tout le monde est son kit, tout le monde est son plan, qui sache qu il qui prennent un fauteuil, qui prennent des paniers repas et bien on est toujours pas arrivé avec les paniers repas. C'est parti. Ah. Ok. Il y a peut-être d'autres équipes de quatre. On a deux rues comme ça, deux ouais. rues principales. Tu, tu, suis une équipe. Hein. C'est notre lieu euh, d'investigation. C'est inaccessible. On va chasser, on va continuer. Il y a quand même un moins 2 à mettre pour le la marche. Alors si ça passe pas, vous réclamerez à la mairie d'Arras, qui, quand on a ouvert, a refait le trottoir et n'a pas voulu ah faire ouais. le trottoir oui. en biais. Oh on n'a ah oui, pas toujours les réflexes. D'accord, Alors le fauteuil il passe pas je pense, mais... Sympa, euh, l'accessibilité totale. Par ce côté-là, vous arrivez dans le restaurant directement. Un commerce qui n'était pas accessible a priori, l'est tout à fait, donc comme quoi des fois il faut poser des questions et les référencer. Donc là on est au lycée Baudimont et donc euh, les équipes sont en train de saisir tous les lieux qu'elles ont recensés ce matin sur le site internet de Jacques J'accède. Et là on en est à, à peu près 90 lieux inscrits. On est ravi de la journée. Euh... Ça s'est très bien passé. Euh... On a eu un peu de tout. Même une passante qui s'est arrêtée pour demander ce que c'était que l'association et savoir ce qu'on faisait. C'est un formidable succès. Euh, c'était pas facile et finalement, bah, tout le monde a répondu euh, présent à cette journée. Arrasse une bonne pêche. Là, on retourne à la maison des sociétés dans une autre salle. Pour la cérémonie de clôture et le, le petit pot après. Avec les discours de chaque, de chaque représentant, de des entreprises partenaires, des, des institutions, associations, participants, voilà. Ce que vous avez fait, c'est vraiment formidable. Donc, euh, des actions comme ça, ça fait euh, vraiment progresser euh, euh, l'accessibilité. C'est 158 euh, ad adresses euh, qui ont été référencées aujourd'hui. L'accessibilité, c'est la qualité de déplacement de tout le monde. Donc à trois, on fait j'accède. 1, 2, 3. Merci beaucoup.